je sais que bien euh, c'est midi le streamer euh, sur youtube et sa Twitch la commune la commune la commune la commune ici ma chaîne est un problème un problème ouais fait un live sur un euh, enfin, live sur Twitch il y a un, un lien dans, ab, ab, ab, à, attends, dans. dans attends trop ouais ouais trop pour un moi ma chaîne ma chaîne twitch le lien à trop en bas sur Twitch, mets love c'est ma chaîne twitch et après tout le monde les gars la commune la tout la sur youtube rejoignez sur Twitch, tout la rejoindre face à ma chaîne et à proven. il plus stream je peux abonnez-vous à ma chaîne Twitch, c'est Mehdi. Mehdi, on ah, verra dans, dans de YouTube, j'ai un lien. Et après, aimez ma vidéo, likez, partagez, euh, mettez un pouce bleu. J'ai des que c'est pas mon c'est YouTube, je euh, vais bloquer ma chaîne. pas, besoin, pas, pas, pas bloqué pas bloquer. C'est pas bloqué, pas, pas du stream quand, hein, Et rejoignez, enfin rej là, rejoignez mon serveur d'iceuse. Et après euh, aberrant, ça aberrant, ça aberrant. Et tu peux pas il de grimper. C'est la, c'est c'est la plaie,